Bougou, village situé à 60 km de Bamako qui compte environ 200 habitants, regorge des atouts économiques. Ici, la culture des produits vivriers se fait sur toute l'année, chose qui offre d'énormes opportunités à ce village. Nous sommes au marché du dit village. Il est inondé pendant la foire hebdomadaire qui dure trois jours, à savoir samedi, dimanche et lundi. Les remorques venant du Sénégal, de la Mauritanie et plusieurs autres villes de l'intérieur font le plein vu l'abondance et la qualité des produits maraîchers. Les autorités maliennes, contentes sur des efforts faits par ce village, promettent accompagner son plan de développement. Les braves villageois, comme vous le dites, si bien, si bien je le dis, ont besoin d'un encouragement et une félicitation particulière. Je mets l'accent sur cette félicitation parce qu'il y en a peu en République du Mali et pratiquement dans des villages un peu reculés comme ce village de Pencheribougou. Donc on doit les encourager, les assister et leur apporter l'aide nécessaire qu'il faut pour au moins que leur développement puisse être un développement réel. En plus des autorités, l'association malienne pour la solidarité et le développement a élaboré le plan de développement durable du dit village, dénommé promotion d'un village tout entier, en vue de la réduction de la pauvreté et le renforcement des capacités d'autodéfense des communautés. L'objectif est de valoriser les ressources du village afin de, de relancer le développement socio-économique du village à travers une participation participative à l'horizon 2020, entend être un village de référence ouvert sur l'extérieur où les habitants ont accès aux services sociaux de base où les touristes du monde viennent profiter d'une nature préservée qui côtoie une agriculture productive et durable. Une ambition à soutenir afin d'inciter les autres villages du Mali à suivre cet exemple.